Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, je vous propose ma sélection du top 5 meilleures unités sur... Le supplément Space Wolf. Avant de commencer cette vidéo, vous pensez à mettre le petit pouce bleu des familles, à vous abonner si ce pas fait, activer la petite cloche de notification et nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Discord. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour cette vidéo Je vous rappelle que vous avez déjà sur la chaîne la review du codex du codex supplément Space Wolf. Je ne vais donc pas revenir sur la totalité des entrées. puis d'ailleurs, ce n'est pas le but de l'exercice de ce format-là. Je vais donc vous parler de mes cinq choix préférés. Je vais néanmoins, pour guise de piqûre de rappel, rappeler quand même que le supplément Space Wolf présente des mécaniques de jeu qui sont extrêmement porté sur le corps à corps, voire exclusivement. On, on joue pas à Space Wolf pour faire du tir. Enfin moi à mon sens, pour l'instant je, je le vois pas comme ça. Euh, et donc de ce fait. Je suis allé à la recherche des unités qui répondaient au mieux aux caractéristiques et aux mécaniques de jeu que notre éditeur souhaite mettre en œuvre, à savoir une bande de loups sauvages prêts à vous sauter à la gorge. Alors, à la cinquième place de mon top, j'insère immédiatement Ragnar Black Mane. Alors, ce personnage est un personnage qui est déjà, on le précise, une unité primaris. De ce fait, il a accès... Au stratagème, transhumane physiologie, physiologie transhumaine, je sais pas en français comment il l'appelle, euh, ce qui veut dire que pour un PC... Sur une phase de corps à corps, ce gars-là, vous ne le blesserez que sur du 4. Et ça, déjà, c'est vraiment cool. Et, et ça se combat très bien avec son invulnérable à 4. Ce qui fait de euh, Ragnar un personnage bien charismatique et euh, qu'on va retrouver sur des types de listes. Pour moi, sur des types de listes de type, euh, on va dire, euh, contrôle map piéton. J'y reviendrai après puisque ça fait partie aussi de mon top. Et eh bien euh, on notera qu'il a euh, hurlement guerrier euh, Ce qui va lui permettre de faire une relance des charges Aux unités bases Space Wolf autour de lui Donc ça c'est plutôt cool Cette fiabilisation des charges Il a évidemment l'avidité guerrière Qui correspond euh, eh bien, à une règle Qui vous permet de faire trois euh, pouces supplémentaires Sur mon mouvement de consolidation Donc ça encore une fois On augmente la la mobilité de vos de votre armée hein, De votre armée Space Wolf Et enfin il a aussi la règle Ride Bataille, ce qui fait que comme un bon capitaine Astartes, il donne une relance des touches sur des jets de 1, ça c'est très bien donc déjà on voit qu'en termes de règles il est très bon il n'est pas cher en points puisqu'il ne coûte que 130 points et surtout, eh ben, ce euh, fameux Ragnar qui est un personnage inciblable, et il va faire 3 attaques supplémentaires sur son assaut percutant, sachant qu'il en fait déjà 7 sur son profil, ce qui veut dire que ce gars là en charge Déjà, il se paye le luxe de faire des interventions héroïques à 6 pouces pour 0 PC. S'il vous chope, il vous met 10 taquets qui touchent à 2+, de force 4, de force 6, pardon, PA-4, damage 2, donc autant vous dire qu'il vous la sert pas mal de monde au passage, donc ça, c'est plutôt stylé, je vous rappelle que c'est un personnage adaptus à certes, et donc si votre adversaire vous le tue avant que vous n'ayez eu la chance de taper, vous allez pouvoir, pour points com taper quand même avant de mourir. Donc, euh, voilà, c'est une belle brute au corps à corps, et en plus, c'est un très bon buffer pour la charge, pour la consolidation, et, euh, et puis bah pour euh, la petite relance D1 qui fait plaisir, ça le met immédiatement dans mon top 5, à la quatrième place je positionne son cousin euh, Logan sur Storm Rider j'en ai beaucoup parlé dans ma review cette figurine là me plaît elle me fait vraiment penser en fait à un quatrième pack de loup tonnerre à quelque chose près euh, mais l'idée étant là que pour euh, 180 points, vous avez un personnage qui certes est ciblable, mais qui a quand même 14 points de vie, une sauvegarde à 2, une invue à 4, okay, et qui va être un maître de chapitre, qui va être un capitaine, euh, qui va générer 3 pouces supplémentaires à l'aura euh, de, euh, de ses capacités avec son trait de seigneur de guerre, et en plus faire réussir des tests de morale auto aux figurines autour de lui. Donc un vrai patron du game dans le domaine Space Wolf, je rajouterai aussi que c'est une énorme brute au corps à corps, puisqu'il peut soit faire euh, 18 attaques en mode anti-masse, soit faire euh, 6 attaques en mode anti-masse, quand je dis anti-masse, hein, c'est force 5, PA-2, 1 damage, et à côté de ça, taper avec sa hache à deux mains, à force 8, PA-3, 3 damage flat. Ça en fait une énorme brute au corps à corps, d'autant que euh, ce gars-là, alors il est mobile, il advance et il peut charger, il bouge de 10, et surtout son profil n'est pas dégressif sur ses capacités hormis le mouvement, ce qui veut dire que si ce gars-là vient à mourir au corps à corps avant qu'il n'ait pu taper, pour 2 points de com, puisque c'est un personnage adeptus à vous allez pouvoir le faire taper allègrement, et euh, malgré le fait qu'il ait des profils dégressifs, il balancera toujours autant d'attaques et avec toujours la même fiabilisation. Euh, il il est très bien éligible à tout ce que le codex propose, à savoir déjà son aura de maître de chapitre. Ensuite, euh, au fait de pouvoir potentiellement euh, et ben bénéficier de cette super doctrine qui va le faire générer des touches supplémentaires sur du 6. Euh, donc voilà, vraiment, il y a tout un tas de choses autour de cette figurine-là. Et, euh, et pour moi, ça en fait un, euh, ben un très bon combattant sur le champ de bataille pour les armées Space Wolf. En Troisième place de mon top 5, je mettrai euh, les Blade Guards. Les Blade Guards, là, pour le coup, c'est pas une entrée que vous allez avoir sur le supplément, mais bien sur le codex Space Marines. Les Blade Guards ont pour particularité euh, d'être des figurines Primaris, donc éligibles, encore une fois, à la physiologie transhumaine, euh, mais ce sont des unités de corps à corps qui ont... Euh, donc, bah, épée, bouclier, euh, un aspect tanking et, euh, et surtout un, un gros volume d'attaque au corps à corps. Euh, donc, ça, ils vont on va dire qu'ils combattent très bien avec euh, la règle des Space Wolf qui dit que vous allez pouvoir avoir plus un pour toucher lorsque vous êtes chargé, être chargé. Euh, ah, tu connais la punchline. Et en plus, euh, ils vont créer des belles, vraiment de très très belles Zora de répulsion avec la capacité de faire des interventions héroïques. Et en plus, pour un point de com, de faire des interventions héroïques à 6 pouces. Donc autant vous dire que ces figurines-là, euh, eh ben elles vont euh, se poser sur les objectifs, avoir une 4 plus invulnérable, une sauvegarde à 2. Euh, elles sont fortes. Si vous venez les engager au corps à corps, elles vous tabassent. Elles vont pouvoir vraiment bien bénéficier du moins 1 pour être euh, touchées et du couvert léger via des bonus de Psyker. Donc des bonus du Psyker et de Stratagem. Donc voilà, c'est vraiment des belles unités. Et pour moi, je les combattrai vraiment avec le trait de seigneur de guerre du codex Space Marines qui vous permet d'avoir, eh bien, euh, de transformer vos figurines en figurines super OP. Et euh, ce trait de seigneur de guerre-là, pour moi, sur une figurine Primaris... Et évidemment avec la relix Vox Spiritum qui va vous permettre d'augmenter de 3 pouces votre aura, donc faire vraiment une belle bulle autour de votre personnage et de poser vos escouades de Blade Guards qui deviennent euh, super OP, qui font des interventions héroïques euh, à tout va et qui vous tabassent au corps à corps. Les Blade Guards je pense sont vraiment très très bien euh, construits pour accueillir tous les bonus de la faction Space Wolf. En deuxième place de mon top 5, je vais positionner les Loups en armure Terminator. Ce sont pour moi les meilleurs Terminator de la gamme Astartes. Pourquoi Parce que pour 33 points, vous allez avoir des mecs qui ont 3 PV, qui ont une invue à 4, une sauvegarde à 1+, qui vont avoir une arme énergétique gratuite ou un Storm Bolter. Donc vous pouvez mixer si vous faites plusieurs unités. Euh, donc ça, c'est euh, vraiment du bon. Et euh, encore une fois, ils vont très bien s'installer dans une construction de liste qui va à la fois tourner sur, eh bien comme je vous le disais, le trait de seigneur qui va vous mettre l'armée super op, enfin les unités super op euh, accompagnées du vox pour que potentiellement bah, vos blade guard ou vos terminator garde loup gagnent cette aptitude là euh, et ils iront très bien encore une fois dans une armée avec Ragnar qui est là. Euh, attentiste derrière euh, ces blocs de, de, de Space Marines intuables. Pour moi, les gardes-loups, je trouve que le ratio euh, en termes de coups en point et d'impact sur la table est vraiment très bon, mais je les vois dans la même utilisation que les blade Guard, cest c'est-à-dire une unité euh, qui est là pour tenir les objectifs et faire vraiment des zones euh, de répulsion pour votre adversaire. Numéro 1 du top. Évidemment, vous vous en doutiez, c'est les cavaliers sur loot tonnerre. Pour moi, le supplément a été construit autour de cette unité. Bon, j'en rajoute un petit peu, je vous l'accorde. Euh, cependant, euh, le profil de la figurine est vraiment bon, notamment avec le, la charge véloce qui va permettre d'advance et de charger. Donc, on va pouvoir être vraiment très vite, se projeter très vite dans euh, la barbe de votre adversaire pour venir lui susurrer des mots doux. Non c'est pas vrai, c'est pour lui mettre des énormes taquets euh, d'armes énergétiques ou de marteaux de tonnerre. Et surtout, eh l'aspect, on va dire, euh, le potentiel de construction autour des équipements. Euh, vous allez pouvoir mettre des euh, boucliers, griffes si vous voulez multiplier votre nombre d'attaques. Marteau, griffes si vous décidez de taper fort. Pourquoi pas mixer une unité de chaque. Euh, et vous allez vraiment bien accueillir un bon paquet de bonus. Que ce soit autour des sorts avec euh, le couvert léger qui va permettre de passer eh bien, euh, votre pack de lootonnaires qui a bouclier bouclier éternel, donc une sauvegarde à deux avec le couvert léger, donc va ignorer la paire à moins un. Vous allez aussi pouvoir bénéficier très bien de cette aura de moins 1 pour être touché, donc ça c'est vraiment cool, ça commence à rendre votre unité vraiment tank. Quand vous arrivez au corps à corps, eh bien en Doctrine d'Assaut vous êtes vraiment violent et relativement stable, surtout si vous êtes buffé par eh bien, un chaplain Primaris ou un Logan, enfin un maître de chapitre, donc ça tout ça synergise très bien. Vous allez avoir des stratagèmes qui vont vous permettre de fiabiliser vos charges et même parfois de rajouter des attaques avec vos loups, tout ça est vraiment très très bon, très très bien synergisé. Pour rendre votre unité de loup-tonnerre à la fois très mobile, à la fois résiliente et à la fois très létale au corps à corps. Pour moi, c'est une très bonne unité. J'aurais tendance, encore une fois, à les jouer par pack de 5 afin de ne pas s'exposer au malus 1 de la cohésion d'unité. Euh, c'est-à-dire ça va devoir vous, bah, vous resserrer l'unité pour que tout le monde soit à, à, à deux pas d'au moins deux figurines alors qu'à cinq vous allez pouvoir vous étendre euh, au plus large de votre euh, contrôle map et ensuite vous ne serez pas non plus et euh, euh, eh bien euh, astreint à la règle de déflagration, de, hein, de blast puisque vous aurez que cinq figurines, il y a un stratagème qui coûte que qu'un PC puisque vous êtes cinq figurines, euh, vous êtes clairement euh, quasiment immunisé au moral, bah, sauf évidemment s'il y a des armées qui vont jouer là-dessus et qui ont la possibilité de vous mettre des malus, mais voilà, globalement, vous êtes très bien sur le moral, donc cette unité-là est très très bonne. Alors, ma question que là je pose aux joueur Space Wolf, est-ce que pour vous, on peut réussir à créer un bon mixte entre des Cavaliers Tonnerre et potentiellement Blade Guard euh, ou Terminator Garde-Loup Est-ce qu'on arrive à mixer ces deux identités je sais pas, moi j'ai tendance souvent à, à me dire que des identités assez euh, stéréotypées de listes sont plus efficaces parce qu'on va venir bah, construire nos buffs et, euh, et toute notre fiabilisation autour des aspects. Là pour le coup, euh, les lootonnaires c'est vraiment le côté cavalerie, mobilité, là où une liste orientée euh, piéton avec des Bladeguard, des Terminator et Ragnar euh, va avoir euh, peut-être moins de mobilité mais plus de tanking et euh, de zone de répulsion sur la map.